Bonjour. Euh, Aujourd'hui, je vais vous parler de, de l'attitude d'un assureur, la Matmut, Matmut Protection Juridique, avec qui euh, j'ai un contrat euh, d'assurance. C'est-à-dire que le jour où il m'arrive quelque chose, la Matmut est censée me payer des avocats si ceci est nécessaire. En avril 2015, euh, en mai 2015, quelqu'un est rentré chez moi par réfraction avec des policiers qui étaient dehors. Et, euh, et tout ça sous l'œil d'une caméra de vidéoprotection, euh, les, les caméras de vidéosurveillance de la rue, euh, et euh, j'ai demandé donc euh, qu'un avocat, euh, parce que nous, en particulier, on n'a pas le droit de faire ça, donc euh, qu'un avocat de, euh, payé par mon contrat Mathmut euh, demande la préservation de cet enregistrement. Ça n'a pas été fait. Le, le juriste qui m'a reçu de la Mathmut a refusé ça, a, a, fait des, a refusé de saisir ma demande. Même, euh, Il reste même pas de traces euh, trace, euh, écrites à l'ordinateur. Il, il, euh, il griffonnait un, un brouillon. J'ai mis un an pour obtenir euh, ce papier-là, qui raconte n'importe quoi. Donc, la, la maintenance a caché euh, la demande d'un de ses assurés, euh, d'un des assurés que je suis. Quatre euh, cinq mois plus tard, je suis convoqué à nouveau, euh, donc les, la vidéo était passée, et je suis convoqué par le commissariat, euh, pour justement enquêter sur ça. Et que fait la policière Elle m'envoie chez un psychiatre. Vous voyez euh, comme c'est grave, c'est-à-dire qu'il euh, y a des policiers moi, que je mets en cause et on peut avoir la vidéo, mais la vidéo est effacée, euh, et, et ensuite le, le, au commissariat d'Istre on me dit, ben non, monsieur vous, vous êtes victime mais on veut voir si vous êtes un esprit de croix. en fait il y a autre chose, c'est que euh, après, euh, après de telles déclarations ce qu'ils veulent c'est que le psychiatre me déclare fou et je suis euh, envoyé dans un asile. Psychiatrique. Je refuse de m'y rendre. J'appelle la Mathmut, donc qui est toujours mon assurance de protection juridique. Et que dit la Mathmut Il Dit Non, non, non, non, les policiers, ils ont le droit. Vous devez aller à cette convocation et si vous n'y allez pas, ils vont vous prendre de force. Oh, oh, oh euh, Maintenant, en France, les victimes, on, on, on les fait passer chez un psy et si elles veulent pas, on les prend de force pour les amener chez le psychiatre Non. Et, euh, ce sont des simples juristes. Alors un juriste, c'est bac plus 3 en, en France, c'est-à-dire ils auront une licence en droit et ça suffit, ils se mettent euh, juriste. Donc il euh, y avait, il euh, y a des juristes à la matmut qui disent que je suis obligé de me rendre, euh, de me rendre à, à ce type de convocation. Et par contre moi, donc j'ai dû payer de ma de ma poche euh, un avocat et j'ai pris un avocat qui suis monté jusqu'au Conseil d'État l'avocat au Conseil d'État a dit oui, euh, euh, que c'était illégal. Hein, donc, euh, et, la, et la demande, bon, même si euh, l'affaire sur le fond, elle, elle, a été, elle a été rejetée, mais on a dit non, il n'y a rien, il n'y a rien. Euh, on n'a pas le droit de, de prendre Monsieur Aubert pour l'emmener chez un psychiatre de force, surtout dans une affaire où il est victime. Voilà, donc euh, je me suis basé sur ce, euh, euh, ce qu'a dit l'avocat au Conseil d'État. Donc les avocats, par contre, c'est du pas plus euh, voilà, et plus que ça quand c'est de, des avocats au Conseil. Donc, de, de grandes expériences face à des petits juristes de, de la Matmut protection juridique. Hum, J'ai fait appel aussi à l'UFC Que Choisir Marseille, qui m'a soutenu. C'est-à-dire, l'UFC a dit, oui, euh, le, euh, la Matmut doit prendre en charge euh, les, les frais de ce dossier. Mais la Matmut, non. La Matmut... Elle a refusé, donc euh, différentes personnes à, à différents échelons la, la, de la maintenance de protection juridique ont dit on ne prend pas euh, ce dossier. Et qu'est-ce qu'ils viennent de faire, là, il y a une semaine, j'ai reçu un, une lettre recommandée, donc, une, euh, qui dit que la suite met fin à mon contrat. Euh, au 1er janvier, je dois trouver un autre assureur. Qu'est-ce qui se passe Le jour qu'on a des problèmes, quand on a une assurance qui doit nous couvrir, eh bien, cette assurance fait je pense des, des faux documents pour cacher le, le litige pour dire ça n'existe pas ensuite va faire des, des documents en disant vous, de, vous, on va envoyer des gens chez un psychiatre donc vous êtes victime d'un accident et votre assureur vous envoie chez un psychiatre je vous laisse apprécier euh, et enfin quand tout ça ne marche pas ben on, on arrête le contrat alors, est-ce que c'est légal Est-ce que euh, la Matmut a le droit de mettre fin à mon contrat Oui, c'est légal. Mais il y a une autre chose qui est légale, est, ce sont des communications. Aujourd'hui, on peut communiquer sur Internet, on peut dire ce qui se passe avec certains assureurs lorsqu'ils sont indélicats ou lorsqu'ils ne sont pas bien, les assureurs des banques, etc. C'est ce type de communication qu'il faut faire. Je vous remercie pour votre écoute. Voilà. Et en conclusion, euh, on dit « la Matmut assure pas ». Moi, je dis « la Matmut n'assure pas ». Merci, à bientôt.